parce qu'il est grand, parce qu'il fait des choses merveilleuses, parce qu'il est là, il travaille en tout temps parce que c'est le Dieu qui est vivant, le Dieu qui nous secoue lorsque nous avons besoin de lui le Dieu présent en tout temps et nous proclamons sa grandeur sans plus tarder je vais appeler l'homme de Dieu que le Seigneur a choisi pour cet après-midi et lorsqu'il passe nous acclamons pour la gloire du Seigneur, nous acclamons très fort Amen. Amen. Dieu soit loué. Alléluia. Amen. Parce que Dieu soit loué parce qu'il nous a fait grâce. Amen. Que nous puissions nous voir encore une fois de plus ce dimanche. Les gens qui sont morts, nous ne sommes pas mieux que eux. Et nous ne sommes pas plus sains qu'eux mais nous avons trouvé grâce de mon Dieu que Dieu soit loué parce qu'il a permis que nous puissions nous voir encore une fois de plus pour honorer la parole de Dieu. nous prenons nos bibles lit 24 46 à 53 dans le livre de Luc 24 46 à 53. Nous, nous levons pour pouvoir lire la parole de Dieu. C'est lui qui a trouvé, il peut nous aider avec la lecture. Je lis la parole du Seigneur. Amen. Et leur dit. Ainsi, il était cru que le Christ souffrirait.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 La parole du Seigneur. Amen. Amen. Merci pour la lecture. Merci pour la lecture. Bible et La Bible nous dit Jésus-Christ après avoir Jésus-Christ après avoir été ressuscité Jésus-Christ apparaîtrait à ses disciples Et Dans le verset que nous venons de lire C'est la dernière apparition de Jésus -Christ avec les disciples Et le de lire, la dernière apparition de Jésus-Christ avec les disciples et il leur disait toutes ces choses qu'il avait dit lorsqu'il était encore ensemble avec ses disciples parce qu'en ce moment-là, il n'était plus ensemble avec ses disciples il avait commencé à venir les visiter et ils disparaîtraient enfin. et la Bible nous dit et 40 jours après Pâques et cela a été 40 jours après Pâques. Et c'est ce moment qui était venu pour se réaliser. Il leur avait parlé de tout ce qu'il leur disait quand il était encore avec eux qu'il devait se réaliser. C'est pour cela qu'il maintenant C'est pour cela qu'il était mort, maintenant il était en vie. Malgré le moment où il y a n'a et dérangeant qui disciples malgré le fait qu'il était mort cela avait dérangé les disciples parce que qu'ils étaient perturbés la personne qui était le maître ou encore la solution pour eux et quand il cette personne-là avait été arrêtée et on l'avait tuée et ils étaient restés comme orphelins parce que cette personne qui était un leader pour eux n'était plus là et comme Dieu ne ment jamais cela a demandé à ce qu'il ressuscite pour qu'ils puissent venir leur donner les dernières conduites qu'ils pouvaient et à ceux qui ont été ceux et Seigneur Makambou, il ne s'est pas arrêté là. Il aura dit que toutes ces choses doivent se réaliser. Mais pour la mais pour vous, vous ne devez pas quitter Jérusalem. Vous devez rester toujours à Jérusalem. Vous allez attendre la puissance que le Père avait promis. Jusqu'à ce que cette puissance va descendre. Et en ce moment là, vous pourrez partir pour aller travailler. Il leur dit, vous serez maintenant. Et cet après-midi, Et en cet après-midi, nous voulons parler de quoi et nasu comme thème na après-midi à J'ai pris comme thème pour notre après-midi après l'ascension de Jésus-Christ et la mission de l'église. Amen. Amen. Amen. Amen. Dimanche à l'élo dans le monde entier. Le dimanche d'aujourd'hui dans le monde entier. Bah chrétiens bahzo célébrer. Les chrétiens célèbrent. Moment oyo. Ce moment. Il y a C'est Un moment de joie. Et l'ascension et l'ascension nous dit que c'est en latin Et on appelle cela Ascension Ce qui signifie monter Donc le chrétien juif Le fait que Dieu est mort Et qu'il a ressuscité Et qu'il monte dans la gloire de Dieu Ascension pour la chrétienne. pour nous les chrétiens. Est la fête. Cela est une fête. Nous célébrons. Parce que oh Seigneur à Seigneur nous avait dit. Oui et c'est réalisé. Est il est mort où nous avons vu qu'il a ressuscité. Et à Il est retourné à la gloire. Place là où il était venu. Amen. Amen. Disons Amen. Amen. 40 jours après Pâques on nous dit que cela s'est passé 40 jours après Pâques Jésus a retenu n'ab disciple et qu'on a la... Dernière fois Jésus a rencontré ses disciples pour une dernière fois Il est venu leur parler des choses qu'il disait lorsqu'il était encore avec eux Pour sa résurrection et son élévation pour qu'il puisse retourner auprès du Père Et cela avait dérangé les disciples Mais les Il leur a dit qu'il était mieux Il faut Que je m'en aille parce que, au que vous vous puissiez prendre le temps de, là de travailler. Avantage pour la Cela est un avantage pour vous. Il faut qu Que moi je m'en aille. Amen. Nous disons amen. L'Ascension de Christ. L'Ascension de Christ. Est-ce vraiment utile pour la vie sur la Cela est vraiment utile pour nous les chrétiens. Est-ce utile est pour la vie, vie quotidienne? C'est étude pour notre vie quotidienne. Et pour notre existence Et pour notre existence également sur cette terre. Si Dieu, si Jésus-Christ n'était pas mort, et nous les chrétiens sur cette terre, nous ne devons pas avoir la mort. la mort de Jésus-Christ et sa résurrection n'est le christianisme force. Cela qui a donné la force au christianisme. Et on prêchait la bonne nouvelle dans le monde entier. Et qu'on jour, il y Christ et pas il a Père. Le retour de Jésus-Christ auprès du Père. Il y a un mot qui est Saint-Esprit aya. cela a fait que le Saint-Esprit puisse venir et le travail puisse commencer à être faire. Que le nom de Dieu puisse être glorifié de jour en jour. Et si Jésus-Christ n'était pas retourné, si Jésus-Christ n'était pas retourné auprès du Père, peut-être que moi et toi, nous ne devons pas être dans la place que nous sommes aujourd'hui que Jésus-Christ était venu pour faire C'est cela qui nous a gagné pour que nous puissions être dans cette place que nous sommes aujourd'hui Nous disons Amen La mission de Jésus-Christ sur cette terre Cela avait commencé par l'incarnation Il est venu du Père A s'incarner Incarné, il est et et cela se terminait par l'élévation Il est auprès du père. sa venue, il est venu comme un être humain, mais mais lors de son débat, qu cela a montré qu'il était Dieu au-dessus de tous les coups. Parce que sur cette terre, toutes les personnes naissent. Mais à la fin du compte, la personne meurt. Et toutes les personnes attendent son retour. Mais notre Jésus-Christ est venu comme un être humain. Mais retourne mais son retour Il ne retournait pas comme tout le monde Toute personne sur ces terres naît. Et après Tant Après avoir passer tout le temps qu'il devait Alors, sur cette terre, la personne finit par mourir. Et cette personne-là attend la mais fin Jésus du monde. Christ, mais Jésus-Christ, lorsqu'il est venu, Poufie, il est mort, Sefoui, il a ressuscité. À à gloire en et il est monté à la gloire des olives. Il est retourné et les gens voyaient il comment le il retournait. A dans le montagne des dit. Et la peine dit que c'était dans le montagne la des, des olives. Lorsqu'il donnait les instructions aux disciples, lorsqu'il avait fini de parler, et les disciples voyaient leur maître, monter. le maître montait, il montait, et jusqu'à ce qu'il a disparu. Et cela avait rempli de joie les disciples. Personne sur ces terres n'était venu comme notre maître. Personne sur ces terres va repartir comme notre oui. maître la preuve est que toutes les personnes qu'on a appelées les rois ou les chefs à la fin du compte ils finissent toujours par mourir mais, Sans notre mais notre Seigneur Jésus Christ il a démontré qu'il était supérieur au dessus de tous les êtres humains au dessus de tous les dieux après avoir, après avoir être mort il a ressuscité il est monté à la gloire la Bible nous dit... Il a dit, je suis venu dans Jean, 16, dans Jean 16, 28. Il a dit, je suis venu du Père. Je suis venu sur cette terre. Et maintenant, et maintenant je retourne et pas y a père chez le Père. Dès que je suis venu, tandis que toutes les personnes sur cette terre, lorsqu'ils arrivent, on fait ce qu'on devait faire, le pèlerinage sur cette terre. La place à la fin du compte, on finit par mourir et on nous enterre sur une, dans une et place bien préparée. Et les familles vont commencer à les visiter. Mais, Mais notre Dieu il est venu comme la Bible nous dit. Il est venu du Père. Il a fait ce qu'il devait faire. Il a accompli sa mission. Et maintenant il est retourné auprès du Père. Tel qu'il est venu. L'ascension ascension Exact. Monter. E c'est la montée le Seigneur, Ayaki, le Seigneur est venu et à gloire il est retourné à la gloire de Dieu est ça, est la cela la est, la est une joie pour nous les chrétiens est ça, est cela est une la joie la pour, les les pour nous les disciples nous qui croyons en lui comme notre Seigneur est sauveur il nous a démontré qu'il était différent avec toutes les personnes qui ont tendance à crier même si les personnes crient même si les personnes rêvent cette personne-là a un endroit qui sera enterré Et sa vie va s'arrêter là Et cette personne va attendre le jugement La personne qui est venue, qui a ressuscité Qui est partie à la gloire du Père, Qui règne Un jour il va venir juger Nous disons Amen Jésus-Christ est mort c'est là qu'il faut aussi accomplir une mission assez lamentable. Cela a été aussi pour qu'il aille accomplir une mission sous ces terres. Et... Pour qu'il puisse accomplir la mission sous la terre. Et quand il a ressuscité. Au début c'était compliqué pour les disciples. Ces disciples ne croyaient pas. et la c'était dimanche. que c'était un dimanche. Et protestante ou catholique. Et dans l'église comme les églises protestantes ou catholiques. Nous allons sentir la joie de dimanche vous verrez qu'ils font même des théâtres. Et on verra vraiment que Jésus-Christ est en vie. Et Et cela se voit avec des actes. Je pense qu'un ami Je pense que dans les jours à venir, le quoi comme nous, sommes, nous avons le projet d'acheter une salle, nous aurons un grand espace. On commencera à faire des choses comme il faut pour pouvoir glorifier le nom de Dieu. Toutes les activités vont se mettre en place. Comme le dimanche d'aujourd'hui, nous allons préparer un peu le théâtre pour la gloire de Dieu. Je pensais qu'à l'époque, parce que nous achetons la salle bientôt. Amen. Et ça qui est un peu compliqué pour la bad disciples. Cela a été un peu compliqué pour les disciples. Parce que Baba ne conduit que Christ a Zahab. Parce que les disciples ne croyaient pas que du Christ était en vie et elle même dit que c'était un dimanche tout dimanche si nous lisons dans le livre de Marc elle nous dit que le femme était partie pour pouvoir embaumer le corps de lorsqu'elles sont arrivées elles ont trouvé autre chose pour elles, elles croyaient qu'elles allaient trouver le Seigneur là où on l'avait mis la première chose, elles ont dans la grotte où on avait mis le Seigneur, la pierre était décalée. Cela leur a fait peur. Et les Bible a dit, la Bible a dit que les anges étaient apparus Et les, les anges leur ont dit pourquoi vous cherchez quelqu'un qui est en vie parmi les morts Elles étaient retournées, elles ont été annoncées aux disciples Et comme le Seigneur savait que les disciples n'allaient pas croire à toutes ces choses comme j'ai ressuscité, je dois même apparaître à tout un chacun. Et la Bible nous dit qu'il a apparu à deux disciples qui étaient dans le chemin de d'Emaïs. Et ces deux disciples étaient en train de discuter. Et dans leur cœur, ils étaient vraiment tristes. Parce que Oazaki maître Nabango a parce que celui qui était leur maître était mort et Ils ne savaient pas leur sort à être quoi Et comme le Seigneur sonde nos cœurs Et comme il était déjà en vie Et la Bible nous dit qu'il les a accompagnés a dans le chemin Il est apparu Il leur a dit pourquoi vous êtes a triste Ils ont commencé à répondre Il lui a dit mais vous savez pas ce que c'est c'est lui qui était notre maître Et est décédé Et nous attendons des choses comme quoi Son corps là où on l'avait laissé A été voilà volé la Voilà la version des disciples Les personnes qui étaient avec le maître Les personnes qui étaient avec le, le Seigneur Les personnes qui avaient vu les, les miracles, miracles Les personnes qui avaient vu Comment Je il avait suscité Lazare Lui-même il avait fait réciter une personne. Seulement. alors que pour que lui-même puisse ressusciter qu'est-ce qui va oh, nous empêcher oh le genre de peu de foi Jésus-Christ va leur dire <rire> ils avaient compris que c'était Seigneur <rire> et quand ils avaient dit qu'il est tard Reste avec nous. Et il est resté avec eux dans ça, une maison. Et quand ils ont sorti et lui, à manger, la Bible nous dit quand il a rendu grâce et à et Dieu, leurs yeux se sont ouverts. Ils ont compris que celui-là était Seigneur. Le Seigneur a disparu devant eux. Amen. Nous disons Amen. Jésus-Christ est un arbre mort. Jésus-Christ est vivant. La première l'évangile continue à être enseigné. La Bible nous dit qu'il est allé la rencontrer pour la dernière fois avant qu'il puisse monter pour retourner au peuple. Il a commencé à leur parler de ces choses. Les choses qu'il leur avait dit lorsqu'il était encore avec eux tous les jours. Le travail qu'il avait fait, qu'eux, ils voyaient il a commencé à leur parler il a, commencé à leur rappeler. il a commencé à leur rappeler il commence à leur dire que le moment il est venu maintenant moi je veux vous laisser maintenant c'est à vous de travailler mais le travail que vous allez faire vous n'allez pas le faire avec moi ensemble accomplir mission moi j'ai accompli ma mission papa le père m'avait envoyé et, et je comme il faut pareil comme il faut. Tout le temps que je fais avec la vous. Je vous ai tout appris. La je, je, je vous ai rien caché. Et c'est pour cela que je vous dis. Vous restez vous à Jérusalem. Restez à Jérusalem. Vous vous là esprit. Oh Attendez l'esprit que le Père vous avait promis. Jusqu'à ce que cet esprit oui. va descendre. Oh yeah. Toujours ensemble. ils étaient toujours ensemble le Seigneur il est monté, il est et parti et la Bible a nous dit qu'il était retourné il avec joie ici, ils étaient mort. toujours restés ensemble il ils étaient ensemble en train de prier Dieu la puissance au attendre la puissance que le Seigneur leur avait promise. que ces puissances-là puisse descendre pour qu'ils puissent commencer à travailler Amen. nous disons Amen L'ascension du Christ. L'ascension du Christ ou encore l'absence du Christ au milieu de nous cela ne peut pas empêcher que le travail de Dieu puisse se faire cela ne peut pas empêcher que nous puissions voir la gloire parce que ce monde sur le ciel cela a été un bénéfice pour nous pour que le Saint-Esprit puisse venir pour que nous soyons remplis du Saint-Esprit et que nous puissions travailler c'est pour cela que nous voyons aujourd'hui toi et moi nous sommes en ce lieu parce que les gens qui étaient devant nous ils avaient cru en cette parole ils avaient mis ces choses en pratique et c'est pour cela que vous voyez que le travail de Dieu continue et en cet après-midi malgré que Jésus Christ est monté il, a où il avait laissé la responsabilité à l'église il avait laissé la responsabilité à l'Église de prêcher la bonne nouvelle, de prêcher la bonne nouvelle à grâce, de prêcher la bonne nouvelle à pardon, de prêcher la bonne nouvelle à pardon, de prêcher la bonne nouvelle de, amour de, Dieu. de prêcher la bonne nouvelle de amour de Dieu. pour que les gens puissent comprendre que Dieu est amour Pour que les gens puissent comprendre que si Christ est venu, de mort, cela a démontré l'amour de Dieu. Pour Personne qui a pris, ah, ça, ça, bah, vous, là, Il n'avait pas besoin mais de cette que les personnes puissent continuer dans la, la bonne vie pour le retour de Christ. Pour que nous puissions tous aller vers la Voilà la, la gloire responsabilité de Dieu. ou la mission que Christ avait laissée à Dieu. La, la mission de prêcher la bonne vie. De, de montrer aux la gens Dieu, dans une autre version, on jour nous jour dit jour. aux personnes qui auront bah cru, qui auront cru qu'ils soient baptisés à la sauver. et ils seront sauvés. Amen. Mission pour Cette mission n'est pas seulement pour le pasteur. Oh, Ezaka, pas mission pasteur, C'est pas seulement les missions de nos pasteurs. Ce n'est pas seulement la mission de ces gens-là qui passent devant vous. C'est la mission de toi et moi. Nous tous qui sommes appelés pasteur, à ton Dieu. Parce que nous, nous, sommes disciples. Là, le pasteur, nous sommes disciples. Et les pasteurs également ils sont disciples. Mais ils sont mais nous avec les pasteurs nous avons des disciples Mais étant disciple Toi aussi de ta, part, accomplir Seigneur, de ta part tu dois accomplir La mission que le Seigneur nous a laissée De, bon de la oh, prêcher la bonne nouvelle. Au prêcher la bonne nouvelle place prêcher la bonne nouvelle dans ton lieu de travail. Bon tu peux bon prêcher la, aussi, part, la, la, que la, que la, la bonne nouvelle auprès de tes collègues. Voilà la différence il y a Yona Voilà la différence entre toi et deux. Toi tu es disciple. Tu viens à l'église tu écoutes la, la, la parole soit de Dieu. Baptême, tu, tu es baptisé. Seigneur, tu as accepté Seigneur. Comme sauveur, comme sauveur de ta vie. Je pose à la mission. Toi aussi tu as le droit d'accomplir cette Ce mission. Réservée pasteur. Pasteur. Ce, Ce n'est pas, pasteur. Pasteur. Ce Ce pas ma... une mission réservée aux personnes Exacte. qui passent devant. Exacte. Ce, Ce n'est pas une mission des modérateurs Mais seulement. C'est une mission de tout ma un chacun. Parce que nous tous nous sommes chrétiens. Nous à Christ. Nous sommes disciples de Christ. Et nous avons la mission d'accomplir des choses dans ce société. La Marc la mission universelle. Dans le livre de Marc, on appelle cela une mission universelle. Dans Marc 16. 15 à 19. 15 à 19. C'est lui qui a trouvé, il peut mission. le lire comprendre Pour que nous puissions comprendre et la mission que nous avons et la l église. L église. Et lorsque nous parlons de l'église L'église n'est pas seulement le pasteur L'église n'est pas seulement les modérateurs L'église c'est toi et moi hein? Et nous tous Et nous tous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 la mission que Christ nous a laissée sur cette terre, église. Nous l'église, donc monde Nous devons partout partir partout dans le monde entier. Nous devons, nous entier. Prêcher, bonne nouvelle. Nous devons prêcher la bonne nouvelle. Nous devons parler de la part de Jésus-Christ. Nous devons montrer aux gens l'amour de Dieu. Nous devons montrer aux gens le pardon. Nous devons montrer aux gens l'amour. Nous devons montrer aux gens nous devons montrer aux gens que Dieu nous aime la preuve qu'il s'est donné lui-même. Il est venu mourir pour toi et moi. Ce que Christ a fait sur la croix. C'est un devoir de toi et moi. Parce qu'avant que nous puissions devenir chrétiens comme aujourd'hui. Nous étions des personnes qui étaient très loin de Dieu. Nous étions des pécheurs. Et l'amour de Dieu il n'a pas voulu que nous puissions et être dans la vie. il a envoyé Christ qu'il puisse mourir pour nous a Qui puisse devoir qui a porter le devoir qui n'était pas le et Christ avait accepté cela il a accepté souffrance la, la souffrance il est mort pour toi et moi toi et moi nous sommes rachetés aujourd'hui nous ne pouvons pas rester égoïstes comme moi je suis déjà sauvé. Comme moi, je suis sauvé. Alors, je vais rester dans mon coin. Non. non. La mission, c'est pour toi et moi. Comme toi, on t'a prêché oui. la parole de oui. Dieu. Comme toi, tu es oui. sauvé. Oui. Et toi oui. aussi, de ta part. Il faut ça, la devoir. Tu dois faire ton devoir. d'un disciple. disciple. Tu peux dire comme Christ va. Hein? C'était pour les douze. Oui, bien, bien sûr, pour, oui, les, douze, douze, douze. Sûr, pour oui, les douze. C'était pour les douze. Qui Mais non les douze disciples ont fait leur, et et là, on on fait leur travail. et, et Toi et moi, si nous C'est parce que ces gens-là avaient accompli oui, leur et le devoir. la personne et qui t'a prêché la bonne nouvelle. La personne-là a vu son devoir. Et toi, tu es devenu Et toi, de ta part. Est-ce la mission? Est-ce que tu as accompli ta mission? Est-ce que tu es resté à la même place? Mission Esa universelle née dans le Binama. La mission est universelle comme je l'ai dit dans les livres de Marc. Non, non, bonne nouvelle. Toi et moi Que nous puissions aller prêcher la bonne nouvelle Que nous puissions démontrer aux gens Que Dieu est amour Que son amour L'avait poussé à sacrifier Christ Pour, non, nous. Christ a pour nous Ce que Christ avait fait sur la croix Pour toi et moi je Comme, je comme moi. toi tu l'as accompli le devoir, Cela est, est devenu ton et devoir Tu allais démontrer à d'autres personnes de Qui ne connaissent pas que cette personne-là puisse savoir que Dieu est à l'ignorance peut-être que cette personne est dans l'ignorance peut-être il ne sait pas mais toi, Dieu t'a mis à côté pour que tu puisses le démontrer pour que lui aussi puisse quitter le ténèbre, qu'il puisse arriver à la lumière parce que c'est une mission qui nous appartient de conquérir le monde entier qu'il puisse devenir le disciple de Jésus de conquérir le monde entier que le monde a tué vous donner qu'il est Seigneur et Seigneur c'est qui est mort pour le monde entier que personne ne peut faire sur cette terre mais Dieu a accepté de le faire pour que le monde entier soit sauvé voilà le devoir que toi et moi nous avons de démontrer aux gens la rétententent de démontrer aux gens qu'ils doivent, qui doivent, qui doivent laisser la Mauvais chemin, Parce qu'aujourd'hui Christ va revenir de la façon même qu'il va de la même manière il va vous descendre pour qu'il puisse juger pour qu'il puisse juger ces gens jusqu'à présent jusqu'à présent s'il ne revient pas encore parce que toi et moi, nous n'avons pas encore accompli notre devoir. Le devoir des disciples. Cette mission n'appartenait pas seulement Mais aux les disciples. Cela appartenait à tout le monde. Oh, la nous qui avons cru comme en Christ, Seigneur est comme Seigneur et Sauveur, Donc, il accomplir que mission. nous puissions accomplir cette mission. Amen. Nous disons Amen. Amen. Est-ce que dans la place où tu te trouves, est-ce que, est que dans la place où tu, on tu on as vit, la mission, tu as accompli cette mission Parce que toi aussi tu es disciple Ce que, oh, yo, yo, que toi tu entends Cela ça, ça change ta vie Et toi également tu dois démontrer aux gens Aux gens qui ne connaissent pas Afin qu'ils puissent accepter Qu'ils puissent devenir leur Seigneur Et leur sauveur de leur, de leur vie Amen. Nous disons Amen subir condamnation. Christ avait subi la condamnation. La condamnation c'était pas pour lui. Il avait accepté de prendre cette charge pour que toi et moi nous puissions être sauvés. Mais toi et moi nous sommes sauvés. Arrêtons d'être égoïstes. Nous avons montré aux autres personnes qui puissent connaître la parole de Dieu. Je ne sais pas dans le milieu dans lequel tu te trouves. Est-ce que Est-ce que les gens te connaissent comme disciples Ou tu te caches. Où tu es toujours là à dire non. Tu... Est-ce que tu fais ton devoir de disciple Parce que cette mission, c'est pour nous tous. cela n'appartient pas seulement au pasteur. Cela nous appartient tous. Yahoo! Oh money! C'est pour cela que tu vois d'autres personnes. Jusqu'à aujourd'hui, ils sont ignorants. Parce que tu n'as pas encore fait ton travail de disciple. C'est pour cela que tu verras d'autres personnes. Jusqu'à présent, ils ne croient pas à la parole de Dieu. Parce que toi, tu n'as pas encore fait ton devoir. Partout où Dieu nous met, il nous met. Parce qu'il sait quel genre de personnes nous fréquentons. Non. Mais si toi tu négliges cela Tu dois savoir que Dieu va te le demander un jour Partout où Dieu te place Comme la Bible nous dit Que le moment soit favorable ou pas La parole de Dieu doit être prise. là où Dieu va te placer Ne dis pas que cela ne pas mon devoir. Que, que le moment soit favorable ou pas Toi tu dois faire étant disciple, être, maître, a convainc, a convainc, le maître qui convainc cœur, le cœur, lui-même va toucher le cœur de cette personne Il va convaincre car, la personne. Parce, parce, parce que les, les de paroles qu que toi tu vas dire, c'est ne sont pas les paroles. Ce sont les Il paroles. Ce n'est pas toi qui les a écrites. Mais Seigneur, demeure dans la louange. Mais Seigneur qui les a fait. Toi a accompli. Mission Onza Batiri. A accompli la mission que le Seigneur t'a envoyé. Enfin que le le gens puissent connaître Dieu. <social> que dans le milieu où tu te bah trouves que, que les gens Seigneur se comprennent -raba que Jésus-Christ est mort il y a des gens qui se trouvent auprès de toi ils bah, bah, pensent peut-être que les choses qu'ils sont en train de faire ils ne trouveront jamais mais la solution parce que toi tu as connais la Et solution tu connais que Dieu est amour tu, tu sais que Dieu pardonne tout péché si tu le fais de il va comprendre parce qu'il n'y a aucun péché que oh, Christ a manqué de pardonner. Amen. Nous disons Amen. Mais cela est là le devoir de toi et moi. De démontrer aux gens la parole de Dieu. Et d'accomplir la mission. La mission pour laquelle nous sommes venus sur cette terre. Gagne de gagner les âmes pour Christ. Est-ce que tu as déjà gagné des âmes? Tous les disciples. Ou tu es le genre des disciples qui dit des choses qui ne glorifient pas le nom de Dieu. Montre aux gens la mission. Tu es un amour pour la nous ne sommes pas venus sur ces terres pour se distraire Nous sommes venus avec un but Et le but c'était d'accomplir la mission La mission que le Seigneur nous a laissée Christ était venu, il a dit je suis arrivé j'ai accompli ma mission J'ai fait le devoir que Dieu m'avait envoyé Et maintenant je veux retourner à la gloire de Dieu Là où je suis venu mais Je ne vous laisse pas, Oh, le papa, la, Attendez l'esprit que le Père vous a oh, promis. La Attendez la promesse. Jusqu'à ce que jusqu'à ce, jusqu ce que cela va s'accomplir. Christ a Christ pas avec nous. Saint Mais esprit avec Saint -Esprit, nous. esprit Le Saint Esprit est avec nous. Le Saint Esprit Saint qui convainc. Le Saint Esprit Le Saint Esprit, le Saint -Esprit, a le Saint -Esprit qui touche. <coughs> des Il y a un peu une dit dans l'acte des apôtres. Ce n'est hein. pas les apôtres hein. qui agissent. Ce n'est pas les apôtres. Mais c'est mon Esprit. Saint à Saint le Saint-Esprit est avec nous. Christ, a Christ nous dit qu'il est avantagé. No, pour vous, kene, que je m'en aille. Pour que le Saint-Esprit puisse avec Parce que si le Saint-Esprit est il va convaincre un proche de vos peurs. Donc il va convaincre un proche de vos Et l'Esprit va habiter en vous le Saint-Esprit est avec nous c'est pour cela qu'on verra un peu plus bas il nous donne le pouvoir il nous donne le pouvoir, pouvoir, donne le pouvoir de marcher sur toutes choses il dit même si vous allez boire des choses qui pourront tuer quelqu'un mais vous, vous n'allez pas, pas mourir et vous savez pourquoi parce nous l'avons mourir parce, parce que le Saint-Esprit est au-delà de nous des il va décrire toutes les choses tout ce qui pourrait être du poison Tout ce qui pourrait faire du mal à notre corps, corps. Zakat Mais quand Zakat le Saint esprit à arrivé Il a le pouvoir de détruire Zakat. cela Cette mauvaise chose qui rentre Zakat. Qui est là Tout dans ton Zakat. corps Qui est là pour détruire Zakat. ton esprit Zakat. Le Saint-Esprit qui est au-dedans de toi ça, la mission. accomplis ta mission, mission onza, on la mission pour laquelle Dieu t'a envoyé on sur cette terre de montrer aux gens l'amour de Dieu on dit les de montrer aux gens le pardon prévenez sur la croix en Baki. La première année sur la croix, il avait dit Père pardonne le Parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils sont en train de faire devant les Même devant les deux mon brigands continué critiquer. Il y avait un qui continuait à le critiquer Malgré son amour, malgré qu'il souffrait La Bible nous dit qu'il y en a un qui avait trouvé grâce Parce qu'il avait compris que celui-là était Seigneur Parce qu'il avait compris qu'il était Dieu est-ce que toi tu as compris ta mission Ou bien tu te dis que cela n'est pas ton devoir C'est le devoir des personnes qui passent devant. C'est le des personnes qui passent devant. Le devoir des pasteurs. Moi, je ne suis pas pasteur, je ne peux pas prêcher. Oh Christ, a misi, bah oh Christ a leur dit Le même dit que lorsqu'il est en train de leur dire toutes les choses, il aura ouvert l'intelligence. Il aura a ouvert l'intelligence. Pourquoi pour pas que moi et toi, lorsque je nous me méditons me me la parole de Dieu, lorsque nous nous rapprochons dans sa présence, lorsque nous prions tous les jours, le Saint-Esprit que le Père nous avait promis Il va nous ouvrir, toi et moi, à la prévision pour que nous puissions comprendre les choses pour que nous puissions les démontrer au même que de la même façon que Christ l'a a à c'est la même façon que le ouvre l'intelligence à, à une personne si une personne s'approche de jour en jour dans la présence de Dieu le Saint-Esprit ouvre également la l'intelligence Parce que lorsque nous lisons la parole de Dieu Il y a des choses là que nous comprenons Mais pas Mais si le Saint-Esprit ouvre dedans de Aux toi Tu va t'ouvrir la l'intelligence Pour que tu puisses comprendre les choses que tu as l'idée Parce qu'il sait que tu as une mission une mission que tu dois accomplir Et quand tu lis ces choses Si te laisses de ne pas comprendre Tu ne pourras pas accomplir ta mission c'est pour cela que tu verras que le Saint-Esprit il est là pour ouvrir ton intelligence pour, pour, comprendre, pour que, que toi-même tu puisses comprendre en et premier que lorsque tu iras prêcher la bonne nouvelle parce que tu iras, la que la tu la nouvelle, que tu iras accomplir la mission afin que tu, tu puisses, puisses parler, parler mais mais non de ta part et mais de la part de la personne qui t'a envoyée afin que tu puisses faire la volonté de la personne qui t'a envoyée c'est pour cela que tu vas lire la parole de Dieu tout afin que le Saint-Esprit puisse t'ouvrir c'est pour cela que tu dois méditer la parole de Dieu. Avant que le tu le puisses réussir dans ce que toi tu mais veux faire, mais la, la première des choses, tu dois accomplir la mission. Cela est, est très dur si tu cherches à être loin de Dieu cela sera trop compliqué pour que ton intelligence mon puisse mon être bah, c'est pour, pour cela la Bible nous dit que les enfants ténèbres que les okay, les de ténèbres ne dépassent pas l'intelligence parce que la vitesse avec laquelle le monde va c'est une intelligence si qui n'est pas bonne, pour, je je pas je bonne. Pour, que pour, pour que toi tu puisses comprendre les choses tu dois méditer la parole de Dieu tu dois être constamment dans la des guéris. La Bible nous dit pour que les disciples puissent partir, il avait dit de rester à Jérusalem. À, Jérusalem. à Jérusalem. ils étaient restés à Jérusalem non pour rien. Ils étaient toujours dans la présence des dieux. Voilà le de devoir de toi d'ici. On demeurer de toujours dans la présence des de de dieux. De méditer la parole de Dieu afin que que ton intelligence puisse s'ouvrir Parce les la. vitesse avec laquelle le monde va je le saint pas ne l'esprit n'ouvre pas l'intelligence. Cela sera très compliqué. Tout la présence, nous devons demeurer dans la présence de Dieu. Afin que toi accomplir Afin que nous puissions accomplir oui. la mission. Nous avons demeurer dans la présence de Dieu. Afin que nous puissions montrer au monde entier qui est Dieu. Lui. Afin que nous puissions montrer au monde l'amour de Dieu. Ce que Christ avait fait à la croix pour nous. Cela ne peut pas rester seulement une pour nous. nous devons le partager avec d'autres personnes. Qui puisse comprendre la grandeur de cette chose. Si toi et moi nous allons rester silencieux, à la Cela ne sera pas très bien. Parce que Macamo et Sengeli et ça pour la maman qui les mobilise. Parce que ces choses doivent être évangélisées dans le monde Imaginez entier. Imaginez dans le nombre d'osaa. Imaginez dans le monde, dans le nombre Même avec lequel nous, sommes. nous sommes. Même dans le lieu où nous travaillons. Dans ma place où nous Même dans le lieu où nous habitons. Ce mot comme cocac n'habite. Si chacun de nous. À zolo mais la part de la part de Dieu. Chaque jour. Tous les jours. À zolo accomplir mission à l'heure. Il accomplit sa mission. Nous à la commande. Nous serons combien dans cette salle Dans cet après-midi, nous avons comprendre mission. Dieu a besoin que tu puisses comprendre la mission. La mission pour laquelle il t'a envoyé sur cette terre. La mission que Jésus-Christ nous a laissée nous ne sommes pas venus dans ce monde pour être seulement pèlerins nous sommes venus également premièrement pour que nous puissions faire la volonté, dieu. La, volonté la volonté des dieux c'est aussi prêcher la bonne nouvelle la volonté des dieux qui est d'accomplir la mission de montrer aux gens la répandance de montrer aux gens le pardon, de montrer, aux gens le pardon. De montrer au monde que dieu est un monde. Après au besoin Et juste après tu pourras faire les besoins Mais qui sont ma ici. Ma. Mais le Dieu, Si le chrétien aujourd'hui. Tu distrait ou distrait Tu regardes premièrement ce qui ah, sont tes devoirs Ah pour prêcher Ah pour prêcher la bonne nouvelle c'est le travail des pasteurs. Laisse-moi te dire dans cet après-midi, si tu vis comme ça, il n'y a pas qu'au rendre compte tu dois savoir que tu vas rendre des le comptes. Le Seigneur va te demander par rapport à ce que toi tu attendais. Tu avais démontré cela à qui une mission à la Parce que la mission que je t'avais envoyée sur la, la, la terre, c'était seulement d'aller montrer ses est Parce que c'était d'acheter seulement les des maisons. Ce n'était pas seulement pour Mais ça. Première, la première mission c'était de prêcher la bonne nouvelle. Et de démontrer aux gens l'amour de Dieu. Puissent croire en Christ Seigneur est sauveur, comme Seigneur est sauvé qu'ils puissent être baptisé et, et qu'ils puissent devenir comme toi et moi et, balté, dans et que ces gens-là puissent demeurer dans l'ensemble Cela comme de ça que la parole de Dieu va traiter l'évangélité dans le, le monde a a parce que c'est le devoir de toi et moi man, à toi et moi nous sommes chrétiens man, et toi et moi nous sommes disciples de Christ, Christ. Ça à notre nous, nous devons faire notre devoir Christ est retourné Saint a le Saint-Esprit est venu Il habite en nous Il opère Et toi et moi nous devons travailler Pour le royaume des dieux, Pour le royaume des dieux. Amen. Nous disons Amen Je ne sais pas Dans cet après-midi est-ce que ma lobe est aussi capable de monter ma nayo? Est-ce que ces paroles ont pris place dans ton cœur? N'a évité n'après-midi à l'élo. Je ne sais pas dans cet après-midi. Est-ce que comprendre le devoir, nayo? Est-ce que tu as compris ton devoir? Mais le malobanza ne lui m'a pas mal La Bible nous dit que les paroles de Dieu ne servent pas pour rien. Ignorer ma carmeau. Peut-être que tu commences à ignorer les choses. La réalité amende la réalité de ça ce monde. Cela fait que nous sommes toujours derrière le devoir. Mais nous oublions oh, nous que le devoir que le Seigneur nous a envoyé, oh, nous oublions mission. Oh, Christ a la a mission été. que Christ nous avait donnée. Alléluia. Amen. Il y a un parmi nous c'est là, nous verrons que parmi nous Tellement que nous sommes là Nous ne faisons pas notre mission y a toujours des problèmes. Il y a toujours des problèmes Christ nous a donné le pouvoir, nous a donné le pouvoir. Et De guérir même les malades Mais pourquoi parmi la nous Il y a les malades qui Parce sont de qui nous la mission a nous a Parce que nous ne faisons pas Parce La mission de Dieu Parce que nous n'accomplisons pas La mission pour laquelle pourquoi Dieu nous a Pourquoi parmi nous Il y a toujours nous, des problèmes toujours des problèmes parce que nous n'accomplissons pas notre devoir le devoir c'est pour toi et moi de montrer aux gens la parole de Dieu. et si les gens croiront qu'ils guérissent de guérir les malades Dieu a besoin que ces paroles puissent prendre place dans ton cœur. Que ces paroles puissent te faire remettre vers le droit chemin. Toi qui étais perdu, Toi qui pensais que tu étais venu sur ces terres pour faire un pèlerinage. Mais tu n'es pas, pas venu pour faire un pèlerinage. Tu es venu également pour accomplir le départ. Tu es venu pour faire la volonté des Voilà notre mission à Sénat. Voilà notre mission sur cette terre, de faire ce qui est la volonté des dieux, de montrer aux gens qui est Dieu, de montrer aux gens le travail de Jésus Christ sur la croix, de montrer au monde qu'il y aura un jugement, mais si nous croirons à Dieu pendant que nous sommes là, nous serons sauvés. Parce que les gens qui sont dans le monde, c'est notre devoir de leur montrer l'amour de Dieu. Que nous puissions leur montrer la répentance. Que nous puissions leur montrer le pardon. Parce que Christ avait tout apporté à la croix. Il avait dit Père, pardonne-les. Parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils sont en train de faire. Dans cet après-midi également, Christ demande pardon parce, à parce que, que tu ne comprends pas ta mission. Père que le Père puisse te pardonner Mais dans cet après-midi, toi qui as écouté cette parole, n'endurcis pas ton cœur. N'endurcis pas ton cœur. pas ton cœur. Le Saint-Esprit Saint qui touche ton cœur. Que, que tu puisses faire la volonté de Dieu. Amen. Hallelujah. Amen. Amen. Tous les livres, chapitre ont, 19. Dans les livres de Luc, chapitre 19.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 Toi qui crois en Jésus Christ comme Seigneur et Sauveur La maladie n'a pas de pouvoir sur ta vie Si la Bible mentionne ces deux animaux Parce que ce sont des animaux très dangereux Le serpent lorsqu'il te pique Ceux qui si le secours ne vient pas assez rapidement tu vas mourir et même, et même le scorpion mais le Christ nous a donné le pouvoir de marcher sur eux de les piétiner Amen. à ma sont deux animaux très dangereux. C'est pour cela que la Bible les a mentionnés. Pour nous démontrer la grandeur de pouvoir que nous avons. Si nous avons le pouvoir de piétiner ces deux animaux, et à quoi pouvoir de prêcher la bonne Et comment nous pouvons avoir encore ce pouvoir-là de prêcher la bonne nouvelle l'eau, il n'y a aucune chose qui pourrait nous faire du mal. Je n'irai pas à prêcher. Parce que les esprits impurs vont me poursuivre. Je n'irai pas à prier pour les malades. Parce que j'aurai des retours. Là, tu n'es pas un disciple. Un disciple a une mission. Il a la mission. Et on lui a donné l'autorité également. Dès que tu es là, tu as la mission. Tu as également le pouvoir sur tout. Le Dieu qui t'a appelé, c'est le Tout-Puissant. C'est lui qui a vaincu toutes choses. Et le moment est arrivé que toi et moi nous puissions prêcher la bonne nouvelle. Que nous puissions guérir les malades. Aucune chose ne pourra nous faire Parce du mal. Parce que celui qui est au-dedans de nous, il a vaincu toutes choses dans ce monde. Cela tu vas enlever la peur. Toi qui as peur de prêcher la bonne nouvelle. On enlève la peur. Toi qui as peur même quand es propre, dans ta propre famille, il y a des malades. Dieu, dans cet après-midi, vient te dire tu es disciple tu as le pouvoir de prêcher la bonne nouvelle de guérir les malades et, les et aucune chose te fera du mal cette terre, sur cette terre nous avons le pouvoir pour les capables le pouvoir qui dépasse toutes ces personnes-là le de nous voyons le pouvoir qui dépasse le, toutes les personnes que le monde glorifie parce, mais... parce que le pouvoir que nous, nous avons celui qui nous a donné, ce n'est pas un homme mais hein. celui qui nous a donné cela c'est celui qui a créé le la c'est celui qui a vaincu et la mort le, avant la gloire et la, paix. la Bible nous dit, il est assis à la gloire du Père, il règne pour l'alibé d'un la alibé. La Pour toujours. Voilà pourquoi, Mais, le pouvoir qui nous est donné Laisse que cette parole puisse prendre place dans ton cœur. et que tu puisses la pratiquer et laisse que le Dieu de la parole créatrice puisse te bénir afin que tu puisses accomplir la mission jusqu'au retour de Christ sur cette terre nous, nous acclamons pour Dieu nous mettons nos textes pour prier